Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le docteur Moussa Toré. Bonjour docteur Moussa. Bonjour Yveline. Comment allez-vous Très bien. Super, merci d'être ici euh, dans la rubrique « C'est mon histoire ben, ». C'est mon plaisir. Vous êtes le fondateur euh, du mouvement euh, Sentinelle sur les murailles oui. Maison de Prière, hein, qui est un ministère vraiment qui euh, plante des sentinelles de prière partout dans le monde. Et aujourd'hui, Docteur Touré, vous venez nous partager le témoignage de votre conversion, oui. euh, qui est assez extraordinaire, il faut le dire. Oui. Euh, vous êtes né dans une famille euh, musulmane au Burkina Faso, c'est bien oui. ça Oui, c'est ça. Et votre maman, était très malade. Oui. J'étais à Paris à l'époque et euh, j'avais fini mes études, je travaillais. Et bon, brusquement, un jour, j'appelle à la maison. On me dit que la maman est gravement malade. Donc, euh, tout de suite, moi, j'ai pensé à la faire transférer sur Paris. Mm -hmm. Elle aurait pu obtenir meilleurs soins sur Paris par les cliniques qu'au pays. Burkina. Mm -hmm. Burkina. Donc c'est là qu'on m'a répondu pour me dire non, il vaut mieux que tu prennes l'avion et que tu viennes le plus vite possible si tu veux encore la voir vivante. Ouf. Donc le lendemain, me voilà sur euh, un vol d'Air France, je descends sur euh, Radougou. et effectivement, je la trouve couchée. Elle n'était pas, elle ne répondait plus. Et dans cette panique là. Je voulais chercher des spécialistes, des docteurs. Mmh. Il se trouvait que mon jeune frère médecin eh, m'a dit que lui il avait déjà consulté pas mal de médecins et qu'effectivement, euh, il bon, n'y a, a plus d'espoir. De, mmh. Mais je me suis dit non, peut-être qu'il peut qu y a encore un spécialiste qui n'a pas consulté. Donc, il fallait que j'aille à la recherche d'un spécialiste. Je ne savais pas que je serait Jésus. Alors, je, en sortant, j'ai pris le véhicule de mon père. Et voilà ma soeur qui était là, qui voulait que je la dépose quelque part. Je lui donne un, un transport jusqu'à quelque part. Je ne sais pas où c'était. Mm -hmm. Donc, je la prends. Et nous nous retrouvons quelque part où je ne voulais pas la laisser seule. Donc je me suis dit, je vais attendre là, mmh. le temps qu'elle qu'elle revienne. Mais elle a insisté qu'il fallait que je rentre. Donc euh, finalement, par curiosité, parce que je voyais une maisonnette entourée de beaucoup de vélos. C'était dans un endroit, une zone pas tellement riche. Mmh. Donc euh, je descends finalement, je rentre dans ce lieu. Et je me rends compte que ces gens étaient sérieusement pauvres, mmh. à l'apparence c'était des gens pauvres. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ces gens avaient de la joie. Mm -hmm. Et des gens qui, qui chantaient, qui, qui bougeaient. Et moi, je me posais des questions. Mais comment peut-on être si pauvre et à la fois avoir autant de joie <rire> Et je voyais que ces gens avaient les, les bras levés vers le plafond. Et la tête comme ça, en train de chanter... Et donc, euh, moi, j'étais arrêté, les bras croisés et je me posais des questions j'ai raisonné. J'ai dit, mais comment se fait-il que ces gens perdent le temps ici en train d'attendre, de s'attendre à quelque chose des plafonds euh, Croient-ils que quelque chose va venir du plafond pour les aider Et au lieu d'aller faire un petit commerce et à travers le petit commerce, peut-être qu'ils auraient une petite marge bénéficiaires qui par accumulation pourraient devenir substantiels et les aider à vivre. J'étais en train, pendant que j'étais en train de raisonner comme ça, mes bras qui sont là ont commencé à bouger tout seuls, oh. comme ça. Et je savais dans ma conscience que je ne contrôlais pas mes bras. Donc ma tête tournait du gauche à droite, en train de regarder ces bras qui se déplaçaient tout seuls, et mes bras allaient vers le plafond comme les autres. Et à un moment donné, ma tête, euh, puisque j'ai regardé mes bras de mmh. droite à gauche, euh, c'est comme si on a saisi ma tête et on a soulevé mon visage vers le plafond. Donc je me suis retrouvé dans cette position, oh. comme eux, mmh. en train de regarder le plafond. Et c'est en ce moment que le son a coupé. Je n'entendais plus rien autour de moi. Et une grande lumière a apparu. En ce moment, je ne savais plus réellement où j'étais. Mais il y avait une telle paix incroyable. Et c'est dans cette lumière maintenant que je vois comme une tête de quelqu'un qui souffrait. Et la tête était abaissée comme ça. Et donc de ce côté et de la tête, sur ce visage, il y avait comme, on dirait, des, des sueurs, et puis euh, mêlé à du sang. Il y avait quelque chose, effectivement, comme une couronne autour de la tête. Et dans mon esprit, je me suis dit, mais ça c'est Jésus. Et pendant que je suis arrêté comme ça, j'entends maintenant sa voix. Mais, euh, euh, il n'ouvrait pas la bouche. Mais la voix résonnait à l'intérieur de moi. Et la voix disait, « Je t'aime. Je suis mort pour toi. » Et quand il a dit « Je t'aime », j'ai été rempli d'amour. Et j'étais conscient que c'est un amour qui n'est pas terrestre. Et jusqu'aujourd'hui, c'est cet amour qui, qui m'anime. J'étais envahi. Je savais que si ajoutait même un grain d'amour supplémentaire, j'aurais explosé. J'étais saturé, saturé d'amour. Et quand il a dit euh, « Je suis mort pour toi », j'ai senti effectivement que ce sont mes péchés. Donc je ne voulais plus de moi-même. J'étais tellement conscient que j'étais mauvais. Et je ne voulais plus de cette personne que j'étais à l'époque. Et c'est en ce moment que il y a eu comme un changement de, de, de, de l'ancien moi. Il y a eu un, comme un nouveau moi. Et ce nouveau moi ne voulait pas que l'ancien moi le touche. Donc j'ai fait un mouvement comme ça. Et en ce moment, il y a une paix qui est venue. Et là encore, je savais que ce n'était pas une, une paix terrestre, et une paix extraordinaire. Et cette paix ne m'a jamais quitté. Ce qui fait que je, je, ne, je ne connais pas de tourment, quelle que soit la situation. Je sens cette pelle. Alors, c'est en ce moment que j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que la présence et la puissance avaient frappé ce qui était autour de moi. Et moi, je suis allé vers ces personnes. Ces personnes que je critiquais, je croyais qu'elles étaient folles. Oui. Je, les, je les reprenais dans mes bras comme ça. Wow. Et, et j'avais un sentiment d'amour pour ces personnes, c'est-à-dire des des familles, c'est comme si c'était ma famille mm -hmm. la plus proche, la famille la plus proche que je puisse avoir. Wow. Ce sont ces personnes-là. Et c'est là que j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, ah, il faut qu'on parte. Non, avant cela, j'ai avancé, je me suis fait un chemin, mm -hmm. j'ai bousculé, je ne connaissais pas le protocole d'église, j'ai bousculé les gens qui étaient devant moi et je me suis retrouvé devant euh, la personne qui est censée être la, le pasteur. Mm -hmm. Et il y avait effectivement un pupitre, une sorte de table, petite table, devant la personne. Et j'ai tapé sur la table. J'ai dit, écris mon nom. Je suis l'homme de Jésus. Et j'ai fait demi-tour. Et je suis sorti. Wow. J'ai demandé à voir une Bible. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, je me suis enfermé dans la chambre. Et j'étais en train de lire. Il se trouve que quand j'ai ouvert la Bible, c'était dans le livre de Matthieu. Et, et partout Jésus... Euh, partait, c'est comme si je partais avec le Seigneur. Oui, c'est comme si la réalité de la Bible, euh, c'est-à-dire j'étais euh, trans transporté porté dans la réalité de la Bible. Donc, je ne me rendais pas compte du temps, des heures qui passaient. Ah. J'étais là, je lisais, je lisais, je continuais. Et à un moment donné, mon père m'a fait, fait demander, parce que ce n'était pas normal pour lui que je vienne, D'habitude, quand je viens, je suis tout le temps dehors. Oui. Là, je suis enfermé dans la chambre. Mmh. Qu'est-ce qui ne va pas Donc, je suis sorti. Je me suis assis à côté de lui. Et, mais je ne parlais pas. Je ne voulais parler de rien si ce n'était pas de Jésus. Mmh. Donc, aucun sujet ne m'intéressait. Donc, je n'ouvrais pas la bouche. Et donc, dans ce silence-là, je vois ma maman qui sort en criant « Je suis guéri, je suis guéri ah. ». Et à l'intérieur de moi, je sentais que c'est moi, Jésus, qu'il avait guéri. Et si je leur disais que c'était Jésus, euh, ils auraient cru que j'étais fou. Oui. J'étais devenu fou. Parce que le matin encore, j'étais musulman. Mais oui. Et voilà, l'après-midi, je parle de Jésus, etc. etc. Donc c'est à partir de là que je suis allé faire changer mon billet d'avion. Je suis rentré sur Paris. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'avais une telle compassion pour les gens. Je ne savais pas encore prier. Mais j'avais une telle compassion que... Lorsque je voyais quelqu'un qui était malade, je visitais les gens. Qui, lorsque les personnes disaient qu'elles étaient malades, je demandais à Jésus, s'il te plaît, guérisse telle personne. Et je voyais le miracle. Mm. Les gens guérissaient. Et lorsque je priais, même je, euh, bon, la première fois que je suis allé à l'église, je suis rentré dans la bou une bouche du métro, oui. le dimanche matin. Mm -hmm. Et j'ai dit à Jésus, j'ai dit, « Ok, le métro où je vais sortir, la première église que je vais voir, c'est là que je vais aller. Wow. » Je sors d'une un, bouche de métro, et la première église, c'était une église évangélique. <rire> et le pasteur, c'était un, un, un juif français, mm. et qui était très, très bien. Je me souviens encore de son nom. Mm. Et, mais c'est que chaque dimanche, lorsqu'on demandait euh, qui voulait accepter Jésus, J'étais le premier à lever ma main et j'avançais, j'ai Jusqu'au jour, où on m'a appelé pour me dire non, ça se passe pas. – Il n'y a plus ça, besoin ça, là. – Voilà, exact. <rire> Mais je disais à tout le monde, euh, si vous avez des requêtes, euh, vous voulez que Jésus fasse quelque chose pour vous, euh, donnez-moi votre requête, je vais lui, parler, lui en parler. Parce que moi, euh, je leur disais, je suis le fils de Jésus. – Waouh !– J'étais convaincu que j'étais le fils de Jésus. Et j'étais convaincu qu'il était mort pour moi. moi. Juste vous Voilà, juste <rire> moi. Et c'est à, à travers les enseignements que j'ai compris qu'à cause de son amour et de sa grâce, il est allé à la croix pour toute l'humanité. Et il veut que toute l'humanité soit sauvée. Mm. Et cela m'a touché. Et j'ai reçu ce, ce, mm. cet amour de Christ Amen. pour toute l'humanité. J'ai commencé à placer des, des, cartes, des cartes du monde et je disais seulement le sang de Jésus couvre l'Amérique, le sang de Jésus couvre l'Europe, le sang de Jésus. C'est comme ça que je priais, j'appliquais, okay. et petit à petit, mmh. amené jusque dans l'intercession. Mmh. Et la première fois que j'entendais le mot intercession, je ne comprenais pas. Je lui posais des questions. Et j'étais à genoux un jour en train de prier, et je vois qu'il est venu s'arrêter à côté. Il me dit, prends la Bible. Je prends la Bible. Il me dit, ouvre euh, Esaïe 53. Donc je cherche Esaïe 53, et quand j'ai vu Esaïe 53, toutes les lettres du chapitre se sont euh, allumées, se sont illuminées, mmh. comme s'il y avait des ampoules à l'intérieur, mmh. et me dit « lis ça ». Et c'est à partir de là que euh, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre l'intercession mmh. mmh. à, à partir d'Esaïe 53. Waouh voilà comment les choses se passent. Docteur Touré, euh, oui. j'aimerais que vous puissiez vous adresser aux téléspectateurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais mm. qui ont besoin, eux aussi, de, mm. de donner toute leur vie. C'est simple. Il faut simplement demander à Jésus de venir dans votre cœur et il viendra. Répétez seulement avec moi Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Si je suis mort, si je mourrais aujourd'hui, j'irais en enfer. Mais à cause de ta grâce et de ton amour, tu es venu sur la croix, tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je te demande, viens dans mon cœur, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, merci de faire de moi un enfant de Dieu, merci de pardonner tous mes péchés, merci de ce que ton sang m'a lavé et m'a racheté de toutes les malédictions. Je suis libéré, je suis enfant de Dieu, je suis membre de la famille de Dieu. Je renonce à, au monde des ténèbres. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux grandir dans ta connaissance. Et à partir de là, je te déclare, au nom de Jésus-Christ, sauvé conformément à la parole qui dit que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Au nom de Jésus, nous allons prier. Et je déclare que tout ce qui est oppression dans ta vie soit brisé maintenant. Toute malédiction soit brisée. Que tu sois libéré de tout, tout euh, euh, lien satanique. Que Satan ôte ta, sa main de ta vie. J'ordonne à tout démon de quitter ta vie. Toute maladie soit détruite maintenant dans ton corps. Et je proclame les bénédictions sur ta vie. Que les anges de Dieu... Viennent avec les bénédictions qui attendaient de venir dans ta vie, que tu reçoives les miracles dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, disons Amen. Amen, Amen. amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci docteur Touré, merci d'être venu nous partager cette extraordinaire conversion. Amen. Et nous prions vraiment que le plus grand nombre puisse entendre votre témoignage et à leur tour se tourner vers le Seigneur. Merci. Amen. amen, merci, merci. Music